BOOM yeah. yeah. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le troisième épisode de la série My NFT, la série où je transforme votre photo en illustration et je l'imprime sur un t-shirt. Bien entendu, vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse runscope.gmail.com et bien sûr, vous pouvez commander le vôtre directement aussi sur le site runscope.com. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je fais un petit rappel aussi pour vous, pour vous dire qu'il faut vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à la partager bien également, ça fait toujours plaisir et ça vous coûte rien, donc vraiment n'hésitez pas. Allez, passons directement au sujet de la vidéo et pour ce troisième épisode de MyNFT, j'ai choisi la photo qui m'a été envoyée par Gaël, donc merci à toi Gaël d'avoir participé et en plus de ça, la candidature était euh, vraiment euh, touchante et moi en tout cas, ça m'a vraiment, euh, vraiment touché euh, puisque Gaël m'a envoyé une petite photo de sa chienne nommée Nala, euh, qui est un border euh, colis croisé staff et qui malencontreusement a subi un accident domestique ou à la The cat perdu la vie, elle était toute jeune donc vraiment voilà c'est toujours euh, peinant d'apprendre ces, ces tragiques nouvelles et donc c'était pour moi l'occasion de lui rendre hommage, de rendre hommage aussi à tous nos animaux de compagnie euh, qu'on aime et qui partagent notre quotidien euh, avec nous donc euh, voilà c'était aussi une petite pensée pour euh, toutes ces petites bêtes et les remercier chaque jour d'être euh, si attentionnés, d'être euh, voilà, euh, d'être parmi nous et c'est à nous aussi d'en de, prendre soin euh, ce qui a toujours été le cas bien Bien entendu, j'imagine pour tous ceux qui regardent ces vidéos. Mais euh, voilà, c'était aussi euh, pour moi l'occasion de les saluer et de leur faire euh, de leur rendre un hommage à ces petites bêtes. Voilà, donc en tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à faire cette illustration. J'espère en tout cas que ça plaira à Gaël et à son copain. Et voilà, paix à son âme, cette petite Nala. Bien entendu, je vous laisse avec le processus de l'illustration. Nous, on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir le rendu final et puis pour parler un petit peu d'autres choses qui vont bouger, notamment sur ce format de vidéo. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à tout de suite. Et voilà le processus de l'illustration est terminé j'espère que le rendu final vous a plu euh, j'espère qu'il plaira aussi à Gaël donc merci à toi Gaël d'avoir envoyé cette candidature, c'était vraiment un plaisir pour moi de faire cette illustration euh, je vais voir avec toi bien entendu pour euh, le t-shirt la taille, tout ça, on n'a pas pu en parler euh, jusqu'ici euh, petite, euh, petite information concernant ce type de format et notamment la série MyNFT euh, je vais dès j'ai décidé de le changer donc, pour différentes raisons, mais notamment une question de temps et une question que j je souhaite développer d'autres formats de vidéos avec vous et vous proposer d'autres euh, euh, contenus euh, YouTube. Donc, euh, je vais... Décaler ce format, non pas une fois par semaine, mais du coup ça va être allongé à une fois par mois Donc voilà, ça me permettra aussi de me libérer du temps car ça demande vraiment du temps de réaliser ces vidéos Que ce soit pour euh, la réalisation de l'illustration, puis ensuite euh, le montage, etc. Le fait de se filmer, d'enregistrer tout ça Donc, euh, donc voilà, c'est aussi euh, un, petit, euh, un petit changement, bien entendu, vous pouvez toujours envoyer vos candidatures ce sera juste une fois par mois, euh, voilà, mais sinon, bien entendu, tout, tout continue, vous aurez euh, toutes les informations concernant les différents formats, etc., qui vont arriver sur la chaîne, euh, sur mes comptes Instagram, Facebook, Twitter, et bien je, je publie un peu plus mes projets, mais je, voilà, en tout cas sur Instagram, particulièrement, je vous tiendrai au courant de toutes les informations concernant les différents formats de vidéos qui vont sortir dans pas longtemps. Voilà, je vous en dirai plus à ce sujet-là en temps voulu. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on se dit... A la prochaine pour une nouvelle vidéo My NFT. En tout cas, prenez soin de vous jusqu'ici. Aimez-vous les uns les autres. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.